Qui conduisit ton peuple d'Israël Il est ici Moi bon, je le vois Je le sais Seigneur Dans cette soir, Tu m'as envoyé Un grand prophète dans le puissant Qui conduisit ton peuple d'Israël Il est ici moi, je les crois, je les sais Seigneur, dans cette temps tu m'as montré un vrai chef. Je... Mais change mon histoire, mais change mon histoire, pour que j'en fasse, je suis à toi. Oh. change mon histoire, aujourd'hui je vais te Change mon histoire, aujourd'hui je vais te voir. Oui, tu changes mon histoire. Aujourd'hui je vais te voir. Seigneur, tu changes mon histoire. Change mon histoire. Oui, aujourd'hui je vais te voir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Change mon histoire, Seigneur. Alléluia. Marteaux chez Seigneur, à la porte du roi. Après tout critique, tu y as changé. Mais pour moi, Seigneur, après ces critiques, je veux que tu changes mon histoire. Change mon histoire. Aujourd'hui, je vais oh, te voir. Oui, je vais te voir. Change mon histoire. Oh, Aujourd'hui, je vais te voir. Oh, tu changes mon histoire. Change mon histoire. Aujourd'hui, je vais te voir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est amour, tu m'as vaillé, un grand prophète. Ton peuple sera mon peuple, ta maison sera ma maison, ton Dieu sera mon Dieu. Mais change mon histoire, oh, oh, change mon histoire, histoire. Ah. aujourd'hui je moi. Oui je aujourd'hui, je, je, je vais te voir, Seigneur, dans ma prière, change mon histoire, oui, aujourd'hui, je vais te voir, est-ce que vous sentez sa présence Je sais que sa présence est là, Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, je suis, Alléluia, merci Seigneur, je suis, Alléluia. Merci Seigneur. Je ne te pense Seigneur, ton amour est à moi, tu m'as envoyé un grand prophète. Ton peuple sera mon peuple, ta maison sera ma maison, ton Dieu sera mon Dieu, me change mon histoire. Je vais oui, je vais, te voir. Oh, Aujourd'hui, je vais. Tu te chantes, tu te chantes, tu chantes. Oh, Aujourd'hui, je vais te voir. Il est ici, le Dieu de Miabraham. Alléluia. Merci Seigneur. Le Dieu de jeunesse, mon il est ici. Alléluia. Aujourd'hui je vais te voir Je te change oui, Aujourd'hui je vais te voir Merci Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de critiques Seigneur Oh Père, si tu ne change pas mon histoire Seigneur je que je ne à ta place, Seigneur. je que je ne veux que je veux que je suis. Centre, et que ta présence, seigneur. Que moi je ne que je présence, veux que je je